Jean du monde entier, chantez pour le Seigneur Jour après jour, annoncez qu'Il est le Sauveur Jean du monde entier, chantez pour le sous Du monde entier you yeah. Que tous les dieux, les dieux des nations, sont tous des nullités, tandis que le Seigneur a fait le ciel. See